Bonjour, je suis euh, Ralph Berthaud, le managing directeur de, de Brico euh, enseigne de distribution belge de produits de bricolage. Euh, nous venons d'avoir l'intervention de, de Jean-Luc sur euh, l'optimisme et l'optimisme rationnel dans le management. Euh, son intervention, elle a eu euh, cette grande vertu et ce grand mérite d'être à la fois extrêmement concrète, c'est-à-dire euh, euh, tangible, pragmatique, donnant euh, sans doute à nos équipes euh, toutes les clés ou les solutions pour, euh, pour penser positif et aussi agir positif face au, face au changement. Et puis, j'ai trouvé qu'elle avait été présentée de manière euh, vivante, euh, très illustrée, qui a tenu euh, l'auditoire euh, euh, captif et attentif pendant, euh, pendant l'heure que son intervention a duré. Donc, merci à lui.